Alors, je m'occupe d'un laboratoire qui s'appelle l'EPFL et qui est entre le design, c'est l'ECAL, c'est l'école cantonale d'art de Lausanne, et la technologie qui vient de l'EPFL. En fait, c'est un laboratoire de l'EPFL et qui utilise le design pour explorer ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Donc on ne fait pas beaucoup de vulgarisation en tant que tel, mais on essaie de voir comment est-ce qu'on passe d'une performance scientifique, d'une performance technologique, à une expérience pour l'utilisateur. Parce que la vraie question, c'est qu'on produit beaucoup de nouvelles technologies. Alors, certaines rentrent dans des systèmes très spécifiques, c'est juste un composant dans un système plus large. Mais dans d'autres cas, on veut vraiment mettre ces nouvelles technologies dans les mains de l'utilisateur. Mais voilà, l'utilisateur, il fait quoi avec la performance technique Ce qui est important, c'est de penser quels sont les usages auxquels on peut penser de cette nouvelle technologie. Et plus important encore, comment est-ce qu'on va placer ces usages dans le contexte culturel et social qui fait le quotidien de l'utilisateur parce qu'à la fin, on vit dans un quotidien avec un certain nombre de valeurs, d'éléments, et il faut que ça s'inscrive naturellement dans notre quotidien. Sinon, probablement, l'utilisateur ne va pas pouvoir adopter quelque chose qui est en rupture avec, un, avec ce qu'il connaît déjà. Donc le rôle du laboratoire, fondamentalement, c'est de faire appel au designer pour penser à ses scénarios d'usage et penser comment ça s'inscrit dans notre quotidien. Parce que le designer n'a pas seulement une approche rationnelle, il est aussi capable de sentir ce quotidien, ce qui émotionnellement va nous toucher, va nous inciter à travailler avec ces innovations les utiliser au quotidien. Dans ce contexte d'innovation, on fait appel aux designers, il est très important pour nous de vraiment mettre dans un scénario global ces propositions techniques qui émanent des laboratoires de l'EPFL. Ça, c'est vraiment des, des, des questions de base. Aujourd'hui, on vous vend plein d'éléments qui sont liés à l'environnement, qui sont très utiles, qui sont très performants, mais quelle en est la perception de l'utilisateur hein, au, au, au quotidien Et je pense que l'enjeu euh, pour les prochaines années, jusqu'en 2020-2030, c'est-à-dire comment est-ce que l'utilisateur va percevoir son environnement euh, au niveau environnemental, euh, par exemple son habitat. Hein. Aujourd'hui, on vous fournit, vous pouvez acheter de l'électricité verte. Voilà, mais on n'a pas peint les électrons qui rentrent chez vous par la prise. La seule chose, c'est qu'à un moment vous voyez, c'est qu'une fois vous, faites une, une, vous prenez une décision d'avoir l'électricité « verte », et puis après vous allez recevoir une facture qui est plus élevée. Vous allez aussi choisir des composants pour votre maison des systèmes. Là aussi, vous avez un choix où vous renseignez au début. Après, vous avez probablement oublié une partie de ces, ces choix technologiques, des catalogues, de tout ce qu'on a vendu. Vous vous souvenez que vous avez payé ça plus cher. Vous vous souvenez peut-être plus comment réagit votre habitat et surtout quel doit être votre comportement pour que ça fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est un des éléments fondamentaux. C'est comment est-ce qu'on va exprimer la réaction de l'habitat avec ses comportements environnementaux par rapport à notre vie dans le quotidien. Il faut que ce soit très simple. Il faut, faut que ce soit perceptible par l'utilisateur au quotidien, euh, que ce soit compatible avec sa charge de travail, sa charge émotionnelle, son contexte de vie, et, et pas juste quelque chose qui est, euh, encore une fois, peut-être très performant momentanément, mais qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre quotidien. Et je crois que vraiment le rôle bon, d'unités comme les PFL et Calam, en travaillant avec des designers, en relation avec la technologie, c'est de dire voilà, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire que l'utilisateur puisse adopter ses propositions, euh, puisse les vivre au quotidien, ressentir, euh, avoir un lien nouveau avec, avec son habitat, son environnement, pour que ce soit efficace sur le plan énergétique, mais encore une fois pour qu'il le vive bien, qu'il qu en soit content, que ça fasse partie de sa, sa culture au quotidien, que ça s'inscrive naturellement, euh, euh, encore une fois, dans son quotidien. Je crois que vraiment euh, l'essentiel de, de ce qu'on peut faire, il, il est là. Une des technologies sur lesquelles on a, on a travaillé, c'est les fameuses cellules solaires de, de Michael Gretzel. Euh, euh, donc ça c'est un joli élément, c'était bien pour les designers parce que c'est une cellule solaire où c'est un colorant qui transforme la lumière en électricité, donc c'est une technologie très différente, euh, qui ne va pas être une concurrence sur le rendement des cellules solaires classiques en silicium, mais... Tout d'un coup, on travaille avec une couleur, on travaille avec la transparence. Donc, on peut commencer à l'intégrer dans d'autres environnements euh, que euh, des toits ou des surfaces opaques. Alors, au début, les producteurs avaient euh, fait des plaques, ils avaient collé sur, des, euh, sur les produits, donc ils les avaient utilisés exactement comme on le fait euh, traditionnellement. Euh, on a travaillé avec euh, quatre écoles de design, on a essayé de repenser les scénarios d'usage de ces cellules. Et, et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y en a qui sont venus avec des idées totalement différentes en termes d'usage. Par exemple, il y en a qui a fait un sorte de grand bol, euh, où on peut mettre, comme un bol à fruits, mais là c'était les fruits de la connaissance, Moi, bon, c'est son, euh, son téléphone portable ou quoi que ce soit, un téléphone qui a, enfin un bol qui accumule l'énergie pendant la journée, et après, euh, le soir on peut brancher son téléphone, quand on arrive, ça recharge le téléphone. Et la particularité, c'est pas juste de faire un bol, c'est qu'ils si ont dit, mais finalement la lumière vient surtout souvent de travers, pas... Euh, du plafond euh, où il y a peut-être juste une ampoule électrique mais qui n'apportera rien. Et ils se sont dit mais finalement si on fait un, un, un, un bol transparent et qu'on met les cellules solaires perpendiculaires à la surface. Hein, et c'est la première fois qu'on a imaginé des cellules solaires qui ne sont pas sur la surface de l'objet, mais perpendiculaires à la surface dans un matériau qui est en acryl ou en verre. Hein. Enfin, tout d'un coup un changement mais radical de la matérialité de, de la cellule solaire. Un autre avait imaginé un chapeau solaire, alors il y a un côté gag et communicatif, mais ils avaient recouvert la cellule solaire d'une fine couche de lin. Vous êtes le scientifique qui a travaillé pendant 10 ans de sa vie pour augmenter le rendement de 0,5% de la cellule, vous n'allez pas la couvrir de quelque chose, ça paraît aberrant logiquement. Mais dans l'usage quotidien, si qu on peut avoir une surface vraiment de lin qui est capable de capter la cellule solaire, pourquoi Parce que le lin est assez transparent un certain nombre de, de, de rayonnements solaires, euh, et puis, quand ça, c'est les cellules solaires qui prennent la lumière diffuse, ben, tout d'un coup, vous avez un matériau vous pouvez coloniser des surfaces que vous n'aviez pas du tout imaginé avant. Euh, vous n'allez peut-être pas chercher uniquement la, euh, le rendement absolu de grandes surfaces ou faire une centrale euh, énergétique avec ça, mais vous allez rendre des objets autonomes plus un pile, plus un air recharger le soir, etc. Donc voilà toute une manière de repenser une technologie, d'en essayer un usage et des expressions aussi pour que ça s'inscrive dans le quotidien, qui était totalement inattendu et qui ont un beau potentiel.